toutes et tous, Thomas de chez DefiTech en direct de Batibo 2017. Alors très heureux de vous retrouver, je suis avec Gaëtan de chez TK. Et on va vous présenter ici une nouveauté. Alors une nouvelle tac de cuisson induction. Merci beaucoup Gaëtan de nous accueillir. Mais de rien. Alors explique-nous un peu quelle est la particularité de cette tac Alors la particularité de cette tac, donc déjà c'est une tac de 90, 90 cm. La particularité c'est qu'elle possède un écran TFT de 7 pouces. Donc okay. unique sur le marché, tout est tactile. Donc c'est un peu le même principe que pour un four tactile, mais sur une tac. Donc très facile d'utilisation. On utilise tout ce fait avec un doigt. C'est la facilité, donc voilà, je tire dessus. Et avec un mouvement circulaire du doigt, je choisis la puissance. Donc là on a 1, 2, 3, 4 zones, une grande zone rectangulaire sur laquelle on peut mettre une grande ou deux grandes casseroles oui. et une immense zone ici de 28 cm. Exactement, c'est pour les vraiment les très grandes casseroles, par exemple pour un plat de pâtes, pour une pour, pour une un belle famille. Voilà. Exactement. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de différent avec cet écran TFT euh, Il est, je présume, couleur complètement Il est Comment couleur complètement et ce qu'on a, c'est. ça fonctionne sous Android. Ah oui, oui, effectivement. Donc par exemple, on a les recettes. Oui. Donc des Donc. recettes qui sont incluses dedans. Il y a plusieurs choses. Donc, on a soit les recettes pour la semaine, on peut les mettre au jour le jour. Oui. Soit mes propres recettes okay, pour encoder. Oui. Okay. Soit un livre de recettes. Donc, on peut choisir soit l'entrée, le, plat, le, le plat ou le dessert. On va prendre. Oops. Et on a vraiment la recette qui est... On a recettes, on a d'abord les ingrédients, ce qu'il faut. Donc c'est vraiment comme un, comme un chef à domicile. Si les recettes sont incorporées. On pourrait imaginer qu'avec son smartphone, on vienne rajouter des recettes ou c'est pas encore prévu C'est prévu, prévu, mais ce n'est pas pour l'instant. On va résumer ça. Une grande plaque de cuisson induction de 90 cm, bah, apparemment euh, très flexible, bien évidemment. Et donc avec un écran TFT, TFT de 7 pouces. Euh, comment Full color. Full color, exactement. Full color. Et on a ses propres recettes à l'intérieur. On a les propres recettes, donc ça dit vraiment ce qu'il faut acheter. Avec les, avec les dosages les ingrédients, ok le, le de descriptif, comment, comment il faut la cuire et donc après, il y a juste à suivre ça. En fait, cette taxe, c'est un chef à domicile. Voilà la première nouveauté avec la Tac de cuisson induction et l'écran TFT. Alors, on va passer voir une nouveauté. Je l'ai déjà vu à Cologne. Je ne vais pas vous mentir. C'est la nouvelle machine à café TK. On est devant les machines à café. Alors, il y en a quatre. C'est quatre mêmes appareils. Je pense que vous voulez vraiment marquer un grand coup avec cette machine à café. Hein. En effet, donc c'est le but de marquer un, un gros coup avec ceci. Alors, en quoi elle est différente des autres, des autres appareils Déjà par son design qui est exactement le même que celui de nos fours. Deuxièmement, parce que comme on peut voir ici, c'est un système de dosettes. Donc ça marche avec cinq dosettes différentes, que ce soit Senseo, Nespresso, euh, Lavazza. Donc c'est vraiment une machine professionnelle pour usage domestique. Okay. Donc on met les capsules et ça fait le café. On peut mettre du café moulu aussi dedans ou pas C'est pas son but à la base On peut également mettre du café moulu dedans. Oui. Donc il y a juste le café à grains qui n'est pas dedans. Donc il n'y a pas de, de souci avec tout ce qui est machinerie pour. Euh, pour le, le, moulin, le etc., moulin, etc. Voilà. Ici, ce que nous avons, c'est pour le, pour le Nespresso. Alors, comment ça se passe Hop, ici en dessous. Alors, je vois déjà que tu viens d'ouvrir ceci parce qu'on va avoir des questions, je veux les anticiper. La machine de base en haut, c'est bien une machine de 45 cm de haut. Il ne faut pas un meuble spécial. Non, c'est standard. C'est standard, okay, c'est 45 pas cm. Problème. Ok, donc là, tu as une petite capsule, tu as différentes sortes. Donc on a différentes sortes de capsules. Donc, celle-ci qui ressemble à du, à du Nespresso. On la met par au-dessus. On la met par au-dessus, tout simplement. On clips. Alors vous avez déjà vu un espace de rangement ici. On a également deux espaces de rangement ah oui, oui. ici et ici. <rire> ah c'est très sympa ça. Pour mettre les. Les gobelets, pour les, mettre les gobelets euh, ou les tasses. Ce n'est pas chauffant, c'est uniquement rangement, C'est uniquement rangement. Est-ce est que tu sais venir les, les barres de la machine 19 barres. 19 oui. Comme une espresso. Donc on choisit quel genre de tasse on veut. Donc plus petite, un ristretto, grande tasse ou quoi. On appuie juste sur Play. Ah, on a la température du café, ok. Ça, donc elle est montée en pression. Une fois que c'est fini, hop. La petite poubelle. Petit espace pour ranger... Mais oui, ce sera plus facile, plus facile dans la cuisine, à mon avis. Oui, hein. Voilà. Sera plus facile. On Là, voilà, on est sur un stand d'ici. Après, il hein. n'y a plus qu'à qu enlever ceci. Et en fait, pour l'eau... C'est la même chose. C'est le réservoir ici. On peut mettre ceci. Alors les privilèges de la caméra et de la vidéo nous emmènent dans des endroits euh, secrets. Donc en fait, euh, Cupersbush a lancé une gamme qui est à mon avis encore un peu confidentielle. Vous connaissez tous la marque, c'est une très grande marque d'électroménager que vous retrouvez dans notre showroom. Mais là, une toute nouvelle ligne, Gaëtan, deux couleurs. Explique-nous un peu ce qui a changé par rapport à la gamme actuelle connue de chez Cupersbush. Alors chez Cupersbush, on joue essentiellement sur le design. Donc ce qui va changer dans la nouvelle gamme en 2017, c'est vraiment le, le design des fours. Donc ce qu'on aura au niveau des poignées, sont des poignées plus fines que la gamme actuelle, une bandette ici également plus fine pour vraiment que le design, sorte, euh, le design au four sorte dans la... Alors, je, je me permets, je vois que le display a changé et surtout, et là on doit quand même être franc, il y avait des clients qui critiquaient un peu, la couleur a changé, alors vous allez me dire c'est un détail, mais c'est plus rouge. C'est plus rouge. C'est plus rouge, donc on n'est plus dans les années 80, mais nous, on est vraiment de plein pied dans, les, dans le 21e siècle. Donc c'est vraiment, le display est beaucoup plus grand que dans les, que dans les fours actuels. Vraiment, de, de nouveau, le même système assez facile d'utilisation. C'est le même système, c'est vraiment très très simple d'utilisation. On choisit, on appuie sur OK, on choisit sa température. L'intérieur des fours a donc changé également, ils sont un peu plus grands. L'intérieur des fours a gagné 20% par rapport euh, à nos fours précédents. Donc, ils sont combien de litres maintenant Non, on passe sur du 70 litres euh, à l'intérieur de nos fours. Rappelons qu'on était dans du 65 litres dans les fours précédents. Exactement. Hein. Okay. Donc ça c'est ouais, pour les fours euh, de, de 60. La gamme est complète ou c'est encore un début C'est-à-dire que là on a le 60, là je vois un four euh, combiné micro-ondes de 45 cm et un et le tiroir, et le chauffant. tiroir chauffant. La gamme euh, va encore s'étoffer la gamme va encore s'étoffer, donc ça c'est vraiment ce qu'on a en exclusivité sur, sur Batibo. Tout à fait. La gamme en elle-même va rentrer sur le marché en septembre. Donc là on va vraiment faire un, on va faire un lancement sur le, pour la gamme complète à ce moment-là de, de Cuppersbush. Important de montrer également la nouvelle couleur. Alors tu m'as dit tantôt, c'est du blanc-gris. C'est du okay. blanc-gris, blanc oui. Parce qu'on s'est rendu compte chez Cooper's Bush que avoir le même blanc sur son four et que dans la cuisine, c'était assez, euh, assez compliqué. On a, on on a décidé de, couleur, de lancer cette, euh, cette gamme-là pour changer de couleur, pour vraiment avoir un contraste entre, les, entre nos fours. Dans dans ce coloris-là, la gamme sera également complète, comme dans les fournoirs, évidemment. La gamme sera également complète, comme dans les fournoirs. Oui. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous avoue, je ne me suis jamais senti aussi petit euh, face à la caméra, à côté de, de Gaëtan. Des très belles nouveautés chez TK et chez Kupersbüch. Bientôt à découvrir en magasin. Merci beaucoup Gaëtan de nous avoir accueillis sur le stand. Mais de rien, le plaisir était pour moi. N'hésitez pas à partager cette vidéo. laisser des liens, liker, partager, YouTube, Facebook et Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres vidéos à Batibo. Ciao